Alors, je suis un élève et je veux voir si mon devoir a été corrigé et commenté. Lorsque j'arrive dans mon Teams, j'ai un, un petit aperçu, soit dans activité ou dans la conversation, qui m'a dit, ah, il y, a, il y a une nouvelle activité qui, qui a été, qui a été fait. Alors, ça va être davantage dans activité qu'on va trouver le message. Et effectivement, on peut voir que dans la classe d'Office 365, euh, j'ai eu euh, un commentaire sur mon devoir. Alors, bravo, FO, ta démarche est claire et tes calculs sont présents. Je vois que j'ai 10 sur 10. Euh, Peut-être que mon enseignant aurait pu me donner des commentaires, puis aurait pu me dire aussi euh, « bon, alors je, je t'invite à revoir telle partie de ton de ton travail ou à, ou à revoir les commentaires que j'ai laissés sur ta copie euh, et à me, dans le fond, à compléter et à, et à me retourner de nouveau ton devoir. » Ça, ça peut être possible aussi. Alors, si c'est le cas, comme élève, j'entre je dans, dans mon devoir, je fais les corrections, je bonifie et je peux remettre à nouveau ou de nouveau mon devoir à mon enseignant. Comme élève, étant donné que je suis inscrit à plusieurs cours, je pourrais aussi, euh, au lieu d'aller dans activité pour voir euh, si j'ai euh, euh, un devoir qui a été corrigé, je pourrais aussi venir dans devoir, puis je vois qu'il y a des travaux qui n'ont qui, qui pas été remis, je vois qu'il y en a un qui a été retourné et euh, celui du 2 juin est déjà remis.